Alors je suis très très émue d'apprendre que je suis finaliste au prix des libraires. Cette émotion, elle, elle, est, elle est vraiment importante, elle est, elle, est, elle est grande pour deux raisons. D'abord, elle, elle arrive cette superbe nouvelle à un moment un peu compliqué, je traverse pas mal de deuil dans ma vie. Et, mais la raison peut-être la plus importante, c'est que le prix des libraires, d'être dans cette sélection et d'être finaliste eh C'est un peu la consécration euh, pour moi euh, en tant qu'écrivain. Les libraires, ce sont les gens qui m'ont accompagné sur Roissy. J'ai fait près de 50 rencontres. Ce sont des gens qui euh, m'ont interrogée, ont travaillé au corps euh, euh, mon écriture, euh, m'ont permis également sans doute d'écrire le prochain en me posant parfois des questions euh, extraordinaires, euh, des questions qui m'ont ouvert des champs euh, d'interrogation, de, des, ch des chapitres. Et, et j'ai vu à quel point... Euh, ils travaillent, j'ai vu le cœur, la passion qu'ils mettent dans leur métier, et j'ai vu à quel point ils aiment aussi les textes, ils aiment la langue, ils m'ont fait aussi découvrir d'autres auteurs. Et c'est pour moi, euh, oui, la consécration, parce que ce sont peut-être les plus fidèles alliés, avec mon éditeur, de, de l'écriture, il y a une complicité à cet endroit, immense. Donc, d'être finaliste à ce prix, je ne peux que dire merci euh, euh, vraiment euh, et d'autant plus avec ce roman L'Ami, je pensais que personne ne le lirait, pour vous dire la vérité euh, c'est l'histoire d'un homme euh, peut-être certains d'entre vous le savent qui découvre en début de roman que son meilleur ami, seul ami et voisin est un monstre c'est un roman violent, lumineux un, violon, un, un, un, un, un roman euh, étrange, puissant et je, je, je m'interrogeais sur, sur sa réception et là, soudain, bah, j'ai cette sublime surprise, donc euh, je, je suis émue et je, je vais continuer à écrire. Voilà ce que ça me dit aussi, ce genre de nouvelle. c'est que ça me donne envie et ça me dit continue.